Salut, salut, ici Anne 2, Plaisir Keto. Ici, on se nourrit que du bon. Alors, je sais pas par où commencer parce que j'ai l'impression que ça fait un siècle que je n'ai pas fait de vidéo, mais c'est pas un siècle, c'est juste quelques semaines parce que j'ai pris des vacances et j'ai pris les vacances en tout. En général, j'ai déjà remarqué lorsque je prends des vacances, un temps de repos, je me repose partout, même sur les vidéos. Peut-être, je ne devrais pas, mais en fait, c'est ça la raison. J'espère que vous vous portez bien et que vous passez des bons temps d'été. C'est l'occasion d'en profiter avec le beau temps, le soleil. En tout cas, si dans votre région, c'est l'été. Parce que je sais que à cette période de l'année, dans d'autres régions, c'est la saison de pluie. Comme mon pays d'origine, c'est la saison de pluie. Mais ce sont les vacances quand même aussi pour les élèves, les étudiants. Et il faut en profiter d'une manière ou d'une autre. Alors, cette vidéo, c'est juste une introduction parce que euh, j'ai quand même fait un petit boulot. <rire> j'ai quand même filmé un peu, j'ai filmé un petit peu des temps forts Et aujourd'hui, en fait, je voudrais vous partager euh, un séjour que j'ai passé à Niagara Falls en famille, donc avec les enfants. Euh, si vous me suivez depuis un bout, je ne parle pas souvent, souvent d'eux, mais quand même, j'ai déjà des grands-enfants. Euh, et ce sont des ados et puis c'est pas toujours évident de leur faire plaisir et moi chaque année j'aime souvent, souvent euh, organiser un petit voyage en famille j'aime garder cette tradition là parce que je veux euh, qu'ils aient euh, qu'ils gardent euh, des souvenirs je veux bâtir build memory comme on dit en anglais bâtir des de souvenirs des choses qu'ils pourront se rappeler, même étant grands. Et peut-être ça peut les inspirer aussi pour faire de même avec les enfants. Quand ils grandissent, ils commencent à avoir des jobs, tout ça. Ce n'est pas toujours évident d'avoir des activités en commun. Et moi, je profite pour leur dire non. Mettez une pause et puis on va essayer de, de, de relaxer. On va essayer d'être ensemble pour quelques jours. Donc, c'est un peu ça que j'ai fait cette année. Et cette année, donc, nous sommes allés à Niagara Falls. Ce n'était pas la première fois qu'on y allait. Mais c'est la première fois qu'on y est allé vraiment pour rester pendant euh, plusieurs jours dans un espace où j'ai choisi un hôtel en fait où il y avait de la, de, un parc d'attractions et où ils pouvaient s'amuser à l'intérieur. Et on a aussi un peu visité la place phare touristique qui attire beaucoup beaucoup de gens qui sont justement euh, forts dans les, les chutes. Donc cette, ces grosses chutes-là qui attirent beaucoup de touristes. Donc c'est une ville assez touristique à cause de ces chutes là donc vous voyez comment la nature que Dieu a mis fait en sorte que l'économie euh, enfin, soit bâtie <rire> donc c'est un peu ça en quelque sorte et le thème de ma vidéo aujourd'hui en fait c'est de voir avec vous si je suis restée keto durant ces vacances à Niagara Falls en fait c'était ça mon défi parce que depuis le début de l'été euh, le point a commencé à être très très instable, ça montait vraiment beaucoup et je pense que le nouveau programme en fait que je suis depuis quelques semaines, je pense que je suis à la huitième semaine, non septième semaine euh, Il enfin, on propose beaucoup de choses et ça fait que c'est un peu plus que ce que j'ai l'habitude de manger et je pense que je n'avais pas encore trouvé l'équilibre dans tout ça donc maintenant, ce que je, je, je, je me suis dit maintenant, c'est que je suis pas obligée de manger tout ce qui est proposé je vais essayer de manger par rapport à ce que mon estomac, par rapport à ce que mon corps a besoin. Si je suis rassasiée, par exemple, le premier repas, je ne suis pas obligée de manger forcément trois repas. Je peux manger juste deux. Donc, c'est un peu comme ça que je fais maintenant pour essayer d'ajuster. Je ne sais pas si c'est un peu clair. Bref, c'est ça. Donc, mon défi durant ces vacances, c'était pas de prendre du poids. Et à la fin, euh, je suis restée assez stable. Ce qui était bien parce que je voulais pas que ça s'ajoute. Donc, voilà. Je suis toujours autour des 150, 50, 50. Ça peut... Donc, je suis allée jusqu'à 156. Le 157 même, c'était mon plus haut. Mais je suis en train donc de vouloir revenir à 150. Donc, c'est euh, un peu ça. Donc, ces vacances-là... Comment ça a été Je vais partager quelques petites images. Peut-être la vidéo va être légèrement un peu plus grande, un peu plus longue. Mais en tout cas, j'espère que vous, ça va vous faire plaisir en fait de voir, d'enjoy de, avec moi. Et euh, je vais vous laisser avec ces images-là parce que c'est juste, juste pour introduire. Et de vous souhaiter de passer des bons temps, de faire des bons choix. Et d'ici la prochaine fois, je vous laisse pour la suite. Tchis Très tôt le matin, le jour du voyage, j'ai fait des préparatifs, d'habitude je fais des préparatifs des sandwichs, là j'ai fait du pain mi et des croissants que j'ai chargés avec du jambon, le croissant c'était avec du jambon et les pains mi c'était des œufs, bacon et fromage, ils aiment beaucoup ça, donc j'ai apprêté ça pour eux. Et pour moi, j'ai fait quelque chose de keto. Ça, c'est des peaux nuages keto friendly. C'est pour moi et j'ai chargé aussi la même chose avec des œufs, euh, bacon pour une partie et une partie euh, jambon, pour que j'ai l'impression que je mange la même chose que tout le monde. Donc, j'ai fait ma version keto. Je fais toujours ça pour que je puisse vraiment me sentir comme normal. Ok, donc j'ai fait ça. J'ai aussi apprêté des fruits, donc euh, des fruits keto-friendly, de préférable, donc des fraises et bleuets que j'aime aussi, d'autres personnes à la, la maison aiment. Je n'ai pas fait beaucoup parce que je n'étais pas très sûre. J'ai aussi apprêté une salade pour moi. J'ai dit « Ok, je vais avec une salade et au cas où il n'y a pas de choix vraiment keto-friendly, je vais manger ça. » J'ai aussi pris un restaurant de viande hachée. Tout ça vraiment, c'était pour que je n'ai pas d'excuses à manger vraiment n'importe quoi. Donc, en apprêtant tout ça, j'ai mon bégoc keto que j'ai aussi fait. J'ai euh, j'ai fait apprêter un certain nombre de petites choses. Évidemment, après les préparatifs des repas et tout, il fallait donc apprêter les bagages. J'ai fait mon sac, j'ai mis des, quelques affaires, j'ai mis des livres. Même comme on n'a pas toujours le temps de lire parce qu'on est très, très occupé dans les activités. Mais en tout cas, on a fait nos bagages. Et dans notre glacière, j'avais prévu quelques boissons, des petits jus pour les enfants, des boissons inéluisantes, de l'eau évidemment et nous étions donc enfin prêts pour prendre la route. C'est environ 5 heures de route mais lorsqu'on a vu se placer devant nous la grande ville Toronto se dresser là on a su que on n'était plus très très loin de notre destination et finalement nous sommes arrivés à notre hôtel et en tout cas, le séjour s'annonçait vraiment, vraiment excitant. Les enfants étaient tout tranquilles, tout zen, mais je pouvais voir qu'ils étaient quand même assez, enfin, assez contents. <rire> Alors la première journée, enfin, nous sommes mariés, on a vu la chambre. C'était une chambre assez simple. J'ai bien aimé le décor assez simpliste, fait de bois et tout, la partie où les enfants se couchaient, il y avait des, des lits en étage, c'est euh, vraiment fait avec du bois, j'ai aimé vraiment le caractère assez naturel, on peut voir, et vous pouvez voir comment ils étaient, en tout cas, d'exciter dansant. Comme Quand nous sommes arrivés le soir, très tard, enfin dans la nuit, le resto était déjà fermé, on, a, on est sorti pour aller chercher quoi manger. On a attendu plus d'une heure. Finalement, on a pu manger dans un oui, resto indien. indien. Et euh, sérieusement, on n'a pas trop trop aimé. Mais bon, on n'avait pas le choix parce qu'on avait ça. Et le lendemain, on est allé donc au bar de l'hôtel et pour prendre le petit déjeuner. Et pour ce jour-là, enfin, le premier petit déjeuner, je pense que tout le monde a bien aimé. C'était moi, j'ai pris presque la même chose chaque jour. Je prenais toujours l'omelette. Je m'assurais avec mon omelette et avec des légumes à l'intérieur. Je suis sûre que je suis dans mon élément keto. Je prends aussi un peu quelques fruits. Et j'avais apporté mes pains de nuages. C'est pour vous dire j'étais assez préparée. Alors l'endroit est un endroit, un hôtel en tout cas assez fun pour les enfants. C'est le Great Wolf Resort à Niagara Falls, un peu de pub. Mais donc euh, ils se sont amusés dans les structures tout le temps qu'on a été là-bas. Euh, moi pas tellement Mais bon en tout cas c'était pour les enfants Qu'on était là Et donc euh, voilà je crois qu'ils ont eu du fun Moi je me suis reposée Comme vous voyez j'ai été J'admirais le, le ciel Je prenais de l'air frais Donc euh, j'ai voulu en fait que ce soit un peu, un peu plus de repos Pour moi Donc euh, je pense que je me suis un peu reposée Après nous sommes allés en balade Nous avons En fait c'était pas vraiment une balade On allait au restaurant et la route pour aller au restaurant, nous avons traversé ce très beau jardin et j'ai filmé parce que je trouvais que c'était absolument, absolument fantastique. Euh, ça, ça, ça me fait penser vraiment à l'art, l'art dans le jardinage et nous sommes donc amusés à prendre quelques vidéos, photos, donc euh, de ce bel endroit. Et ouais, je trouvais au moins que c'est fun, c'est au centre-ville, pas très loin des chutes de Niagara justement. Et nous étions en route pour aller à, au restaurant euh, Rainforest Café. Toujours à Niagara. Donc on a pris donc euh, cette petite vidéo et on a pris finalement une belle photo de famille d'ensemble <rire> pour euh, garder en mémoire cela, ce, ce souvenir, ce beau souvenir. Finalement, nous sommes arrivés à l'hôtel et j'étais absolument émerveillée par le décor. Euh, C'est comme si on était en pleine forêt. <rire> C'était absolument. Enfin, C'était différent. C'est différent. Et il y avait des jeux de lumière, des, du son, un peu comme s'il y avait du tonnerre, des animaux. En tout cas, je trouvais le décor vraiment, vraiment fantastique. Et je leur ai un coup de chapeau à Rainforest Café. On a beaucoup aimé j'ai fait l'effort de rester keto <rire> j'ai mangé mes légumes avec ma viande tout sage c'était bon jusque là mais je peux vous dire après ça s'est gâté <rire> au dessert c'était trop bon c'était absolument trop bon ce brownie avec la crème glacée c'était pas keto alors j'ai mangé quand même bon. <rire> Et puis en sortant, on s'est amusé à regarder un peu l'aquarium qui était là avec des poissons et ce gros poisson. Et puis voilà. Bon, C'était vraiment pour, pour le plaisir des yeux. On admirait cet aquarium. C'est pas mal. Je pense que les enfants ont aimé. Et nous avons décidé d'aller visiter euh, les chutes. Donc on a visité les chutes là. En famille, on a fait quelques vidéos, quelques photos. La vie est absolument belle. Et lorsque j'ai vu euh, des bateaux, j'ai vu qu'il y avait des bateaux proches de la chute. J'ai eu envie de me rapprocher aussi de cette chute. Alors j'ai dit, oh, j'ai vraiment envie de me rapprocher de cette chute. Et j'ai décidé en fait de payer euh, pour euh, vivre cette expérience c'était pour le lendemain ensuite, le lendemain euh, on a eu un autre petit déjeuner et comme je disais, je suis restée dans mes omelettes, ici j'avais aussi une tranche de jambon et des fruits, donc tout sage et à l'hôtel où on était justement le resto aussi, avait aussi un décor assez nature thème nature, avec des feuillages sur le toit et tout Donc, c'était, j'ai vraiment beaucoup aimé les décors j'aime la nature, tout ce qui est nature, j'aime ça donc, on a été sage moi je reste sage dans mon alimentation aussi et je me suis amusée après à faire mes ongles <rire> vous avez remarqué je n'ai jamais les ongles fait <rire> et c'est fini, ça s'est gâté quelques heures après bref, j'ai essayé <rire> et comme je voulais vraiment faire le tour en bateau, j'y suis donc allée et cet après-midi, pendant que les enfants faisaient des activités ailleurs ils s'amusaient moi je leur faisais ce tour là Vraiment for your safety, please tout do not stand on the do not climb. Mm -hmm. sit, keep them in your sight at all times. Children must walk, not run. The decks may become wet and slippery. When moving about the vessel, please watch your step and hold onto the handrail, especially when going up or down the stairs and disembarking. We hope you enjoy your boat trip to the falls. Thank you for choosing Niagara City Cruises. Bon. C'est impressionnant lorsqu'on se rapproche des vagues, on entend le bruit. C'est juste comme et le, le, le, le conducteur du bateau, il nous a rapproché vraiment très très très près. Et à un moment, je disais, ok, c'est assez. Hein, je pense qu'il faut faire demi-tour parce que. On a même peur d'être envahi par les vagues, c'est vraiment, wow, c impressionnant. C est, c est, en tout cas, c'est une belle expérience à vivre. Et pendant ce temps, les enfants s'amusaient, comme je dit. et en fait, c'est un peu comme ça que notre séjour s'est passé, et nous avons, euh, nous avons plié bagage le lendemain, nous avons plié bagage le lendemain, et nous sommes rentrés. Voilà les enfants qui s'amusent, ils se croient à la télé <rire> Merci d'avoir visionné. Bye bye.